Deleuze présente Super Plus. Plein d'avantages pour vous aider à payer moins pour manger mieux. Aujourd'hui, on vous explique Promo Boost. Grâce à Super Plus, vous bénéficiez de promos encore plus fortes que les promos du moment. Pour nos clients Super Plus, une réduction de 20% devient par exemple une réduction de 30%. Et le second produit acheté n'est pas à moins 50%, mais à moins 70%. Pour en profiter, c'est super simple. Il suffit de scanner votre carte ou votre application à la caisse et tout se fera automatiquement. Pour découvrir toutes les promo boosts de la semaine, feuilletez le folder ou rendez-vous en magasin. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur comment faire pour payer moins, pour manger mieux, grâce à Super Plus.